Eh bien bonsoir, euh, émission radar numéro 88 du jeudi 21 novembre 2019 intitulée Démissions impossibles, point d'interrogation, démission, oui, comme démissionner et sous-titré aux positions électorales et syndicales en marche vers l'impasse préfectorale 2020, mais encore cotisation sociale, le casse du siècle. Donc, les mandataires légaux, qu'ils soient élus directement, comme les élus municipaux, régionaux, départementaux et nationaux, les élus par des collèges restreints et cooptés d'électeurs, comme les élus sénatoriaux, les élus dans le cadre de gouvernance intergouvernementale imposée, comme les députés collabos de l'Union européenne, ou les mandataires cooptés, comme les ministres et les préfets, se comportent constitutionnellement comme des maîtres irrévocables, voire intouchables. Actualité. Elisa, 29 ans,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 et qu'elle n'arrivait pas à tenir Curtis, car il y avait trop de chiens autour d'elle. Une chasse à cour, activité euh, sanguinaire, euh, c'est une activité de malade, de psychopathe, c'est rétrograde, et c'est surtout féodal, mais elle est chère au petit cron et à sa bande de criminels ministres millionnaires, eh bien, une chasse à cour, joux, jouxait la zone du drame, euh, ce samedi 16 novembre 2019. Euh, samedi... C'est quoi le rapport avec la chasse à cour? Parce que pour l'instant, les chiens, on ne sait pas de quel chien il s'agit. Alors, justement, mais je vais expliquer pourquoi. Euh, une bande de chiens, donc si ce sont des chiens errants, euh, eh bien, le dimanche 17 et les jours suivants, ces chiens errants, cette bande, elle aura certainement fait d'autres victimes. Donc, on se pose la question, parce que là, on nous explique qu'on va faire des analyses génétiques, mais je pense que le frigo va monter une température, enfin, que les analyses génétiques risquent de ne pas être très concluantes, vu que le journal Le Monde a interviewé un responsable de la vénerie qui a dit que, oh, jamais ou grand jamais, euh, une meute de chiens de vénerie ne pourrait s'attaquer à un homme. Donc voilà, c'était juste que je tenais à rappeler. Donc notre ami, le militant Georges Louis, de nouveau perquisitionné. Alors, toujours, Ce week le week-end, le week-end dernier ah, là, Non, le week-end 16 novembre 2019, oui. le week-end euh, dernier, à 7h du ça. matin, pour être emmené en garde à vue au commissariat. 7h du matin. Ah, euh, un être, peu plus tard que d'habitude. Pour être emmené en garde à vue au commissariat du 5e euh, arrondissement de Paris. Alors Georges Louis avait témoigné au sujet de la criminalisation des militants politiques et syndicaux dans le cadre de notre émission Radar numéro 36 du 25 janvier 2018, intitulée « Circuler, il n'y a rien à voir ». Ah, ah non, il n'y a rien à dire. « Circuler, il n'y a rien à dire », parce que c'est vrai. Euh, Sinon, j'éteins la caméra. Non, mais disons, c'est un petit peu comme le, comme le militaire qui, soit disant, est responsable des, des, des travaux Notre-Dame, c'est... Euh, Ferme ta gueule, je crois qu'il a dit ça à un architecte. Alors, malheureusement, moins de deux ans plus tard, donc ben, la répression judiciaire des mouvements sociaux semble s'être institutionnalisée. Si quelqu'un peut nous donner des nouvelles de notre ami Georges Louis, nous le remercions par avance parce que j'ai appelé sur les répondeurs de Gaël qui rentre, mais il y avait tellement de messages sur les répondeurs qu'on m'a dit qu'il était saturé. Une Samedi. question pour toi oui. par rapport à l'actualité Oui. Euh, Jean-Pierre Oui. Renault demande si la meute était-elle affamée pour mieux chasser Oui, alors souvent, les, les chiens de vénerie, effectivement, ne leur donne pas à manger euh, avant le, le début de la chasse à cour, pour qu'ils aient un petit peu, comme on dirait, l'écrou. Voilà. Donc, samedi 16 novembre, tu vois, on n'en sort pas de ce samedi, euh, à Paris, un militant gilet jaune de 41 ans, Manu, alors en pleine discussion avec d'autres amis militants, c'est-à-dire l'avantage cette fois-ci, c'est qu'on a une vidéo, eh bien, il reçoit sans aucune raison dans son œil gauche, une grenade lacrymogène, alors il perdra son œil. Sa compagne Séverine, à ses côtés au moment de l'effet, est encore sous le choc. Samedi. 16 novembre 2019, c'est incroyable ça Place d'Italie à Paris. Il a porté plainte en euh... fait... Oui ben bien sûr, ouais. mais, mais samedi 16 novembre 2019, Place d'Italie à Paris. Ouais, mon quartier. Julien, un journaliste parfaitement identifiable avec son gilet euh, presse, hein, devant, derrière, est touché en pleine face par un projectile explosif jeté par des individus censés maintenir l'ordre. Alors, qui peut encore qualifier la République française de démocratie Nos pensées vont vers la famille et les proches de l'étudiant Anas, 22 ans, toujours dans le coma, suite à son immolation, il y a 13 jours, en lendemain de notre émission Radar numéro 87, donc le vendredi 8 novembre dernier, devant un bâtiment du Crous du 7e arrondissement de Lyon, pour dénoncer la blitzkrieg asociale que subissent durement les étudiantes et les étudiants qui, par décrets et ordonnances, sont inéluctablement poussés de la précarité vers le paupérisme et vers son cortège de misères exclusives. En français, la blitzkrieg Blitzkrieg, c'est la guerre éclair. Merci. La guerre éclair. Alors, je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure. Donc, Anas étudiait les sciences politiques son geste désespéré résume à lui seul l'intensité actuelle de toutes les violences sociales subies et l'impunité totale de celles et ceux qui les mettent légalement en œuvre. Alors J'ai une réaction de oui. Jean-Pierre euh, bah, oui. suite à ce que tu viens de dire. Est-ce qu'on peut en déduire que la meute n'est pas étrangère à la mort de cette femme bah, Pour le moment, on n'en dédu déduit rien, mais on se dit que si c'est une meute de chiens errant, on se demande où elle a disparu. Par contre, si c'est une meute de Et effectivement, elle doit être enfermée et affamée pour la prochaine distraction des gens qui prennent l'espace public, des féodaux qui prennent l'espace public pour un terrain de jeu. À partir voilà. de combien de chiens on peut dire que c'est une meute Alors ça, j'en sais foutrement rien. Mais, et à la limite, je m'en balance. Par contre, j'aimerais bien qu'on interdise définitivement ce sport féodal réservé à une je mets les guillemets, élites, euh, qui à cheval vont épuiser euh, qui est un renard, qui est un cerf, qui va se faire mordre et à la fin, la lalie euh, qui a parfois euh, déchiqueté, c'est ignoble. Ce sont des pratiques barbares, ce sont des pratiques criminelles, c'est une tradition féodale et je suis très surpris que dans le cadre d'une république, on ait un chef de l'État, au sens même où l'entendait euh, ben, M. Philippe Pétain, qui se permettent de faire la promotion de ce genre de pratiques féodales alors bien sûr, c'est sûr que comme il embrasse sur les fesses son ami le prince Mohamed Ben Salman euh, eh bien euh, effectivement, ce genre ce petit voyou là, ce petit cron eh bien, il est tout à fait à la mesure de tous ces salopards qui se permettent de décapiter des jeunes hein, et de crucifier leur corps en public jusqu'à pourrissement des chairs mais aujourd'hui, il faut le dénoncer aujourd'hui on a des gens qui se prétendent d'opposition, euh, que ce soit Madame Marine Le Pen ou M. Jean-Luc Mélenchon, qui sont les fesses bien au chaud et aucun d'entre eux ne démissionne. Et moi, je demande à tous les élus, c'est pour ça que la, la, cette émission s'appelle « Démissions impossible, c'est que j'exige de tous les élus qui se prétendent d'opposition, qui osent se prétendre d'opposition dans les médias, eh bien, à cause de cette femme déchiquetée, à cause de ce type qui a perdu un œil, à cause de cet étudiant qui s'est mollé, ils se doivent de démissionner en masse. Parce que en démissionnant en masse, en 15 jours, avant les fêtes de fin d'année, le problème va être réglé. Il faut réécrire cette constitution qui est une constitution militaro-industrielle, qui ne protège plus, qui met en danger les citoyens. Nous sommes en danger, nos femmes sont en danger, nos enfants sont en danger. Je te coupe deux secondes, réaction à chaud, Jean-Pierre Reynaud, toujours. Oui. Je vous donne mille fois raison. Voilà, donc on est coincé dans cette impasse sociale. Et alors, quel a été le dernier message posté par euh, cet étudiant sur les réseaux sociaux avant son effroyable cri politique enflammé Eh bien, je vais vous le dire, je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre Point d'interrogation. Voilà, eh bien moi, personnellement, je ne le crois pas. Si j'arrive à vivre avec 450 euros par mois, alors que j'ai 30 ans d'expérience dans, dans l'audiovisuel, c'est uniquement parce que je n'ai pas de loyer à payer, parce que j'ai un taux au-dessus de moi, parce que je me suis acheté une maison et non un est -ce costard. Est-ce que ça fait de toi un bourgeois Et non un costard. Donc, un un Roger, le fait d'être propriétaire, est-ce que ça fait de toi un bourgeois Eh ben Je vais te dire ce qu'il en est tout de suite. Une semaine après la tragédie sociale précédente, donc celle de, de cet étudiant qui s'est immolé par le feu, on a Madame Muriel... Pénicaud, la ministre millionnaire du Travail de la bande Opticron, qui a déclaré lors de la matinale d'Europe repas, deux points, ouvrez les guillemets, il faut que les employeurs ouvrent un peu leur chakra, il faut qu'ils embauchent des seniors. Alors, moi. Euh, et puis après, elle a dit le pouvoir d'achat augmenter. Donc je, je vais lui répondre. Je ne savais pas que les employeurs français disposaient d'un chakra au niveau des bourses. Voilà, donc effectivement, s'ils veulent ouvrir quelque chose, ils ont intérêt à ouvrir leur bourse. Et moi personnellement, en tant que seigneur, avec 30 ans d'expérience dans l'audiovisuel, et étant intermittent des spectacles, je m'étonne d'avoir été radié du nombre des demandeurs d'emploi en étant soumis à un questionnaire unique comme quoi il aurait fallu que j'accepte un travail de camionneur ou de travailler dans le nucléaire ou pour la Direction Générale à l'Armement. Donc, Madame Pénicaud, vous êtes une voyou, vous êtes une petite salope, je le dis carrément, parce que vous, vous avez mis au chômage des milliers de cadres et vous vous êtes fait une jolie pelote euh, avec ça. Donc, évitez de parler du chômage des seniors, s'il vous plaît, un peu de retenue. Je reprends voilà. la question, Roger. Est-ce que oui. ça fait de toi un bourgeois d'être propriétaire Non, non, non, ça, voilà. ça, ça, ça fait, ça fait de moi... tu n'es pas un bourgeois Non, je suis, je suis un citoyen volé par un État qui est géré par des voyous. Voilà, donc... Parce qu'un bourgeois, ce n'est pas forcément un propriétaire. Non, alors bien justement, plus que ça. le pouvoir d'achat. Par contre, je me suis aperçu que le pouvoir banquier. Parce qu'il parle de pouvoir d'achat, moi je parle de pouvoir d'encher. Eh bien le pouvoir d'encher, notamment celui des hordes barbares du péril jaune, avait sérieusement augmenté. Ah, faut, faut il bien, faut bien le dire. Maintenant, sur une manifestation déclarée, vous discutez avec des amis et on vous crève un oeil. Voilà. Donc c'est complètement inacceptable. Inacceptable. Voilà. Donc... Alors cette intervention radiophonique gouvernementale et paternaliste, donc je parle de l'intervention de Madame Muriel Pénicaud, était un pot pourri de tous les storytelling patronaux « Le chômage structurel intrinsèque est indispensable à la bonne santé financière des nuisibles sociétés militaro industrielles. » Et bien ce chômage structurel il brillait par son absence. Voilà. Et, et là effectivement je vais être obligé d'élever la voix parce que la télévision vient d'être allumée et, et, et au niveau concurrentiel je vais avoir beaucoup de mal. En plus nous, nous ne sommes pas la télévision. Non nous ne sommes pas la télévision. Donc on va passer de l'actualité à l'information. Avec 30 années d'expérience professionnelle dans les domaines cinématographiques et audiovisuels, en tant que réalisateur, technicien, graphiste 2D et 3D, truquiste et journaliste indépendant depuis plus d'une décennie, j'ai été radié du nombre des demandeurs d'emploi de la filiale Pôle emploi du BDF par un courrier du 22 octobre 2019 pour une durée d'un mois. Pourtant, un courriel interne d'un responsable de la plateforme contrôle de la recherche d'emploi de Noisy-le-Grand daté du 16 mai 2019 à 16h53 avec pour objet, points divers à prendre en compte, spécifiés. Chers et chers collègues, lors de la réunion de l'équipe locale de la direction d'hier, nous avons été amenés à préciser les points suivants. Deux points. intermittents du spectacle à exclure du contrôle. Exclure du contrôle tous ceux qui ont un code métier, Rome, de journaliste. Entre parenthèses, instructions gouvernementales et présidentielles. Fermez la parenthèse. Cordialement. Donc j'ai effectué un recours préalable non suspensif, donc voire non balkanesque, parce que dans mon cas, euh, mon recours il n'est pas suspensif, hein, C'est pas comme pour les balkaniques, auprès du médiateur national du Pôle emploi, le 3 novembre 2019. Tu as donc, ouvert une cagnotte pour fait être... Alors non, bon. dans, dans un délai de deux mois, le délai de deux mois qui m'est imparti. Alors ça m'a valu un courriel du médiateur Pôle emploi dîle de france qui énonçait mensongèrement vous sollicitez la médiatrice de Pôle emploi de france non moi j'ai sollicité le médiateur national, au sujet de votre radiation en raison du contrôle de votre recherche d'emploi, contrôle auquel je ne dois pas être soumis en tant qu'intermittent. Je comprends votre démarche, mais je vous informe que votre demande ne relève pas de la compétence de, de la médiation. Ah bon Seul le service contrôle est en mesure de traiter votre requête. En conséquence, je l'ai confié au service concerné en lui demandant de bien vouloir l'examiner et vous informer rapidement du résultat de, votre, de leur démarche. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Eh bien, après-demain, j'irai me réinscrire auprès de l'agence Pôle emploi spectacle euh, de Seine-Saint-Denis, dont je le dépends. Je n'ai obtenu aucune réponse de la part de la plateforme contrôle de recherche d'emploi de Noisy-le-Grand, la même qui m'a radié. Voilà donc, je vais saisir le tribunal administratif et exiger du pôle emploi des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété lié à la radiation administrative illégale avec menace administrative de perdu RSA, car je suis un travailleur dont le code métier Rome est L1507, la lettre L correspondant au secteur du spectacle, car les intermittents. Du spectacle doivent être exclus du contrôle et des propositions d'emploi sans, sans aucun rapport avec leur domaine de compétences. Le 15 novembre 2018, notre émission radar numéro 65, intitulée Grève généreuse, faisait utilement devoir de mémoire. Et alors là, on va y être, parce que pourquoi cette répression contre les militants Pourquoi est-ce qu'on crève des yeux aux citoyens pourquoi est-ce qu'on essaye d'instituer de, de, de, de, des pratiques terroristes féodales dans le cadre de l'espace public et les campagnes Et bien c'est tout simplement pour que tu te dises que tu n'es qu'un petit un petit sujet de merde, et que, et que les seigneurs industriels, s'ils veulent ta peau, en, en ayant des usines qui dégagent des nuages, qui te font pleuvoir de la main sur la gueule, ou en ayant des centrales nucléaires ben, qui font en sorte que tous les enfants qui vivent à 30 km autour, et ben, ils ont plus de chances d'attraper le pays. Quelle chance Merci le nucléaire Donc... Et est-ce que ça ne serait pas pour te... bien te faire comprendre que tu n'es pas un bourgeois Non, c'est pour te faire comprendre que tu n'es pas un citoyen, que tu n'es pas en République, que tu es dans une dictature. Donc, 25 et 26 mai 1968, accord de Grenelle avec le gouvernement Pompidou. 31 décembre 2000, le MEDEF, Mouvement des entreprises de France créé en 1998, ex-CNPF, euh, Conseil national du patronat, décide unilatéralement de quitter les négociations sociales paritaires et de débuter la nuisible politique réactionnaire et asociale du chantage à l'emploi politique intrinsèquement prévaricatrice, car le terreau de la corruption institutionnelle, publique et privée, est terre bénie pour la croissance lucrative de tous les fascismes. 5 mars 2014, loi 2014-288, crée le fonds pour le financement du dialogue social. 25 et 26 octobre 2014, nous sommes remilitarisés. Eh bien oui, c'est dans la nuit du 25 au 26 octobre que Rémi Fraisse est tué dans le dos d'une grenade GLI contenant plus de 22 grammes de TNT, il est tué sur le coup. 10 décembre Ça fait 5 ans. Oui, 10 décembre 2014, le Premier ministre Manuel Valls et le ministre de l'Économie, un certain Emmanuel Macron, ont présenté à l'issue du Conseil des ministres du 10 décembre 2014 le projet de loi pour la croissance et l'activité. 7 et 9 janvier 2015, nous sommes Charlie Gauthier, souvenez-vous euh, 14 novembre 2015, début de l'état d'urgence, début 2016, 122,8 millions d'euros venant du Fonds pour le financement du dialogue social vont lubrifier les syndicats représentatifs cooptés en 1968 dans le cadre des accords de Grenelle. C'est la loi El Khomri Non. En mars non, 2016, non Non, non, début 2016, on y arrive. 28 décembre 2016. Loi travail voulue par les commissaires de l'UE impose par décret l'abandon de la hiérarchie des normes. Le patron décide, le silence des subordonnés vaut acceptation. Tu n'es pas d'accord Je te vire. 7 mai 2017, élection médiatique et plutocratique du candidat du MEDEF comme PDG de l'entreprise France ou chef de l'État français. Le pillage de nos biens communs et le sabordage des jours heureux voulus par le programme du Conseil National de la Résistance doit être mené rapidement. Le mot d'ordre est lancé par le président du MEDEF de l'époque, Pierre Gattaz. Deux points. Vite, vite. 16 juillet 2017, fin de l'état d'urgence. Toutes les mesures liberticides et associales associées à feu l'état d'urgence sont dorénavant inscrites dans la loi. Syndicaliste, lanceurs d'alerte. Zadistes, militants sont l'objet de perquisitions, de garde à vue et d'assignations à résidence. Les citoyens sont les victimes collatérales sacrifiées des excellentes ventes des industriels de la mort français à des clients dictatoriaux qui financent grassement le terrorisme international. Le terrorisme social du MEDEF devient constitutionnellement d'une efficacité redoutable envers tous les subordonnés salariés. Il criminalise légalement toute opposition en tant que terrorisme économique vis-à-vis -vis des intérêts supérieurs de ses actionnaires. Aujourd'hui, les activités de la bande optique avec ses criminels ministres millionnaires sont constitutionnelles mais partiellement légales et souvent crapuleuses. L'actuelle case du siècle par décret et ordonnance sur nos cotisations sociales n'est possible que grâce aux complicités passées et présentes de tous les états-majors politiques et syndicaux. Moi décret. une question. Oui. Tu as quel âge euh, Je vais avoir 60 ans. Ok, il y a Jean-Pierre qui oui. réagit par rapport à tout ce que tu dis, oui. il nous dit que lui il a 61 ans, oui. qu'il a fait 30 ans dans la maçonnerie oui. et 5 ans chauffeur d'équarrissage, manœuvre en tonnellerie. Oui, bah bon. oui, mais il se, il se retrouve euh, gros gens comme devant, voilà, bon, moi de toute manière je suis comme mon ami euh, Pierre-Ménage je qui vient d'arriver, moi, je veux du chômage, c'est-à-dire que Salut on, doit, on doit, travailler que 4 heures par jour pour euh, avoir une vie digne, et il ne faut plus de salaire, il faut un revenu pour tous. Voilà, par répartition de la richesse produite. Donc, des ordonnance ordonnances laissent aux députés nationaux beaucoup de temps libre pour écrire des livres, voire réaliser des films. Et oui, c'est ce qui se passe actuellement. On a des petits branleurs euh, qui sont là, qui se disent d'opposition. Et qui, bah parce que le gouvernement, il, il agit comme, un, comme une junte, qui gouverne par décret et par ordonnance, ils n'ont rien à foutre, donc qu'est-ce qu'ils font, font Ils font des films, des films de merde d'ailleurs. Alors, ce déni démocratique quotidien nourrit l'impunité totale des militaires et des policiers qui collaborent à la violente et souvent illégale répression de manifestations non violentes et déclarées. Les manifestants et les riverains sont molestés, mutilés et parfois tués. Souvenons-nous à Marseille, cette femme de 84 ans qui ouvre ses volets et elle s'en prend une dans la gueule Elle vient pas des manifestants, elle vient de la police qui ne blesse jamais personne et qui est respectueuse du citoyen, Ne n'oublions pas Alors, des individus armés qui ne respectent pas l'obligation légale d'arborer les trois lettres et les sept chiffres du référentiel des identités de l'organisation, le fameux RIO, voire qui contreviennent sciemment à la loi numéro 2010-1192 du 11 octobre 2010, à savoir article 1, « Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage. » Et effectivement, on a une vidéo où on voit une personne entièrement habillée en noir, avec une canoule on voit à peine ses yeux, qu'elle se réfugie parmi les CRS. Et là, le journaliste demande au CRS, mais que faites-vous contre cette personne euh, cagoulée, qui, qui masque son visage Et là, le CRS dit, interpellons-le. Bien sûr, c'est un journaliste, il faut l'interpeller. Il pose des questions euh, à peu près illégales. Hein. Donc nous devons exiger du Conseil d'État qu'il porte devant le Conseil constitutionnel notre question prioritaire de constitutionnalité ouverte. Selon le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, pourquoi n'a-t-on pas appliqué au citoyen Alexandre Benalla les articles 432-1 et 431-2 du code pénal Voilà la question. Nous estimons que la candidature de Monsieur Alexandre Benalla dans le cadre des prochaines élections municipales de 2020, ainsi que les récents propos publics du préfet de police de Paris au sujet des gilets jaunes, sont de nature à troubler l'ordre public et à mettre en péril la paix civile. Voilà, nous exigeons de tous les élus prétendument d'opposition leurs démissions massives et immédiates pour créer les conditions non violentes et démocratiques qui font actuellement dangereusement défaut. Aujourd'hui, les états-majors, les comités centraux, les directoires et les conseils d'administration, tous les pouvoirs délégués par vote ou par co sont dangereusement obsolètes et nuisibles au niveau sanitaire, sociaux et économique. Aujourd'hui... Les sciences et les techniques permettent de mettre en place les moyens matériels sécurité de véritables démocraties directes locales qui structureront de manière sociale et fractale une démocratie planétaire, sans recourir au pouvoir délégué et à ces nuisibles écueils éthologiques que sont le népotisme et la plutocratie. Et la plutocratie, de véritables monnaies circulantes publiques qui répartissent entre toutes et tous les fruits de nos productions, limités à tout ce qui est nécessaire à l'exercice d'une vie digne et libre, donc sans sur-travail ni taux d'intérêt positif. Des monnaies mortelles, perpétuellement renouvelées, qui incluent dès leur création toutes les vitales solidarités nécessaires au financement d'un revenu pour toutes et tous, même en deçà et au-delà de la période obligatoire et légale de travail pour tous les valides, période modulable selon la dangerosité et la pénibilité des travaux effectués. Nous ne voulons plus que d'autres décident à notre place. Nous ne voulons plus que d'autres puissent nous imposer par la force leur nuisible choix. Nous ne voulons plus du fascisme constitutionnel. Nous voulons décider du droit pour tenter par nous-mêmes d'approcher la justice. Soyons les grains grinçables insubordonnés qui stopperont sans violence le rouleau compresseur militaro-industriel mondialisé qui pille et gaspille nos vies ainsi que les territoires auxquels nous appartenons. Et là, je vais passer l'esquimau le, à mon ami euh, Pierre Neveshkovski qui nous a fait euh, la gentillesse euh, de venir nous retrouver ce jeudi pour nous lire en direct une de ses productions pas Encore sous le coup de la projection du film « Le Traître » de Bellocchio, j'aimerais partager l'écriture de ce long-métrage « Chella, Baitbuck, un nucléaire metal ». La cave, les <coughs> punaises et le compteur électrique. Résumé. Une cave. La femme propriétaire vaporise un insecticide contre les punaises. Deux hommes complotent sous le regard du peintre mystique. Le représentant local de la mafia internationale rétablit l'ordre. L'installation d'un compteur électrique en surchauffe engendrera une plantation de plants de hachiches peuplés d'insectes qui remporteront ainsi une victoire définitive sur les punaises. Personnage Une femme propriétaire, un homme comploteur, représentant local de la mafia internationale Un second homme comploteur, un peintre mystique La cave Elle est résurrection La porte blindée Elle est séparation du monde Les punaises Elles sont le remplacement des civilisations professées par les suprématistes blancs Le franglais c'est un nouveau langage précédant l'apparition de mouvements totalitaires. Les deux comploteurs, ils s'aiment entre eux et la femme propriétaire. Le peintre mystique, c'est le peintre mystique. Le représentant de la mafia, c'est un universitaire. Les durées indiquées des situations, bon, on s'en fout ça. Situation 1, plan d'ensemble. Le premier comploteur, debout derrière des planches en forme de boxe de cheval, dévisage le second comploteur, debout dans son box de cheval. La femme propriétaire tient une bombe insecticide devant la porte blindée. Le peintre mystique complote son icône. Situation 2. La femme propriétaire entasse dans un grand vacarme des habits dans un gigantesque sac poubelle. Le premier comploteur. Pierre, Pierre is guilty. Pierre is guilty, Pierre is guilty, Guilty, Guilty, Guilty. guilty. Deuxième comploteur. It's my no name issue. It's an international question, international question, international question, question. La femme propriétaire. I saw your mother in dream, dream, night, dream, hope. And mother, tell me, mother, tell me, save my son, save my son, son, son, children, let the children shine. Les deux comploteurs. International, guilty, name, non name, guilty, guilty not them. Love is betrayed. Betrayed is love because before love precedes betrayal. La femme propriétaire. Betrayed is love, love is betrayed, betrayed précède love. Le peintre mystique. The door open only outside. Ce qui signifie la porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Situation 3. Les deux comploteurs debout dans leur box. Ils portent chacun sur leur dos un sapin de Noël et un escabeau. La femme propriétaire pulvérise l'insecticide devant la porte blindée. Le peintre mystique, mystique contemple une deuxième icône. Le peintre comploteur. Il, il, il, il, il est 3 heures. Le second comploteur. The planète is warm up. The au is warm up. The planet is warm up. The The planet is The planet is The planet is The planet is The planet is The is The les deux comploteurs se dévisagent. La femme propriétaire vaporise l'insecticide sur les sexes des deux comploteurs. Le prêtre mystique reproduit mécaniquement une série d'icônes. La femme propriétaire. Je suis la gérante des propriétaires. Le premier comploteur. Je suis le gérant des associations. Je suis gérant des associations. Premier compteur. Bad ben, bug ben, go home. Punaise, rentrez à la maison. Deuxième comploteur. Bad ben, bug go, go home. Bad ben, bug go, go home. All. Bad ben, bug ben, go, go home. Le pâte mystique la porte ne souffre que de l'intérieur. La femme propriétaire prélève le sang avec glycérène sur deux hommes complotaires. Et deux comploteurs relèvent leurs manches. La femme propriétaire. Blood, blood, Ukraine, effect, non-analyse, non rda, not compatible. Slogan vient de la porte. Big bug, go on, premier comploteur. I know what, I know what, I know what, I know what, I deux I am a member of international movement to Pierre. Pierre Emmanuel not guilty. Copts are not guilty. Bed bug home, bed goes on, bed, bed, bed go home, bed bug go U.S. go home, Russia today go home. Femme it is my cellar, my cellar is rich, and I am not rich, but my cellar is rich, rich, rich, rich. On your tone, tone, poor tone, I cry, don't cry, my cellar is rich. La femme proprietaire dit, c'est ma, macabre, macabre est rich. Premier comploteur There is not more committee centralized, he betrayer, I never deny myself, I never deny myself. Deuxième comploteur Guilty, not guilty, one day you will betray because under the moon, life, three, three, four, five, six, seven days, night. and new time, new order, new life, new vita eterna. Big bug home, big bug with Without strutu, there is not big bug. We are beauty, beauty, several beauty. Understand? Yes or no? The deuxième computer. Love, love, Understand? What is the variety? There is not variety, kind variety. No truth, truth is layer. It betrays me before, before betrays his love. Fanfare, cœur en mer rouge. Rats, bike, go home, rats, gone home, power to the people, Let's go home, rats out. Les deux comploteurs et la femme propriétaire. Miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, fanfare, cœur en mer rouge. Rats out off, rats out off, rats out off, trop out trop Les deux comploteurs et la femme propriétaire. Miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, miaou, mia Miaou, miaou, miaou, miaou, miaou. Le premier peintre mystique. La porte ne s'ouvre que de l'intérieur. Situation 8. Les deux comploteurs. Superposition des ondes des deux comploteurs. Plasti, <coughs> I beg your pardon. Ombre du premier comploteur. Plasti, I beg your pardon. Onde du peintre mystique. The door open only outside, outside, outside. Les deux hommes comploteurs couchés sous l'escabeau. Le premier contre. Plasti, I beg your pardon. Je te demande pardon. Le deuxième comploteur. Rassimigna, avec vous. pardon, on te demande pardon, le premier compteur. Nous te demandons pardon, tout le pardon, pardon, pardon, pardon, pardon. Le deuxième compteur, Adam représente homosexuel. Deuxième compteur, pardon, pardon. I am a homosexuel who is making women suffer, n'est-ce Premier homme. Ça veut dire, je suis un homosexuel et je fais souffrir les femmes sans nécessité. I am a homosexuel who is making women suffer voluntarily. Deuxième compteur, I'm guilty, you are guilty, I you want my up. I am representative of Israel. You want my salary? I am representative ce You want my salary? You want my salary? You want my salary? I want my salary. Salary, my salary. You want my so on. You want my Elle dit je peux? Vous voulez tous macabre? Pourquoi est-ce que vous voulez macabre? <coughs> <coughs> <coughs> The key of is down in my panties. The of is in my panties. La porte de la dérive est ouverte. Lumière éclatante rouge, puis vert, puis orange, puis bleu, puis rouge. Le premier comploteur, Jean Décarté au centre de la cave. La femme propriétaire de volant représentant de la mafia. Deuxième comploteur, réfugié derrière la femme propriétaire. Le peintre mystique dessine le, le portrait du représentant de la mafia. Premier comploteur. Now I stop this stupid trip. I am not guilty. I'm no longer an international plotter man. You, you, you are still always new local plotter man. Understand? Yes? No? Yes, now it's peace, no political, no religious, but peace. I am the local delegate of the international mafia. Understand? Yes, no. But, bubs out of Africa, le représentant de la mafia. Le film sur le punaise de lit que j'ai visionné, qui symbolisait le grand remplacement de notre civilisation judéo-chrétienne orthodoxe protestante par des hordes de barbares incapables de construire leur propre civilisation, s'est transformé par le génie talent de la monteuse Anna Marie Merkel Merkel Merkel Angela Merkel en un pamphlet contre l'extrême droite populiste. Je vous voulais dire en vérité, chers frères, chères sœurs, monteurs, monteuses, mixeurs et secondes assistants caméra. La mafia internationale veut plus soutenir l'extrême droite. L'extrême droite pique dans la caisse et s'engage à débuter lundi les travaux du tunnel du sol-générateur, aérodrome, centre de loisirs, retraités actifs, chômeurs, lycéennes. Et rien ne se produit qu'en disant ainsi une situation de caveau, de vide, s'exprimant par des manifestants qui manifestent uniquement parce qu'ils préfèrent manifester le samedi-dimanche plutôt que de consommer en famille papa-maman. Désormais, notre mafia soutiendront l'extrême gauche populiste qui appelle à une nouvelle constitution et qui nous fait pas croire que le bétain général commencera lundi ne remet pas en cause le droit d'auteur, inventeur vaccin contre l'ange d'homme. Understand, understand, yes, no, yes, no. La femme propriétaire. Chella's my propriety, understand, yes, no. Le premier comploteur. En ma qualité de réalisateur de film, j'annonce que chacun peut délibérément, librement diffuser le film Chella, Bad Bugs and Without My Egri, except les conseils d'administration des sociétés d'auteurs. Second générique. I am happy, we are happy. Non, c'est pas ça. Second générique, ben ça s'arrête là. Un film directed by Merechkovski, editing Angela Merkel. Co-production, Oboul Getschol for Palen de <rire> arte Situation 13. Le seul représentant de la matière. Death to saboteur. death to stars, dance to terrorists, now it's time, time to scream, time to nature, free flow. Death to big bug. death to big bug. our film with select income, understand la femme propriétaire mystique. Let the church sign. Congratulation, petition, happy end. Tous figés. Now is the end of the time. Le deuxième comploteur. Eince. Now is the time of the écologique transition. Le peintre mystique. Sigh. Righte. Fire. La femme propriétaire reverse les sacs couverts. Écologique. Troisième comploteur. Nevermore, nevermore understand. Le peintre mystique. Fun. Zigzag. Ziban. I'll tell you, I'll tell you, now it's time a new church, the Monday church, church will preach on Monday, Monday is not Saturday, don't like Saturday, I'll preach on Monday, or people with speak in church, I new speech church over the world, except Poland, don't like, I'll tell you new church, will. we are preachers, there is no more official preach, we are all preachers, understand, no, yes, no, no more preachers, we are all preachers, we are all preachers, la femme propriétaire se couche sur les bottes de paille. Le second comploteur se blottit contre les seins de la femme propriétaire. Le représentant de la mafia. Hate La femme propriétaire. I never did myself. Le peintre-musique, not suicide. Le deuxième comploteur, not pleasant. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Plan d'ensemble. Une étoile jaune au-dessus des bottes de paille. Les comploteurs à la femme propriétaire dans les bottes de paille. Le pinceau mystique de déambule devant les icônes dressées de part et d'autre de la paille. Le représentant de la Matafiata. Now is peace. No political. No religious. No religious. But peace. Sweetly. Eleven. Ten. Twelve. Twenty-six. Twenty-seven. Here is a new, very hot, electric, meter atomic. No, electron, nuclear, metal, we ashish, plant. No, yesterday, not Monday, but today. On with the hash plant, bed bugs will destroy by hashish plant. Cheddar, turn, world will be ride of bed bugs. No more bed bugs, no more beans, no more cockroach. World turn will be ride of meteorologists. La femme propriétaire accouche, Im religieux, l'icône de Poutine se met à brère. L'icône de Poutine se met à trembler. L'icône de Trump se met à grenier. L'icône de Bachar al-Assad, du Bourgmestre de Geneviève se met à brère. No religious, no political, c'est le représentant de la mafia, le peintre mystique. I tell you, education is structure. Bad bug art structure. Without structure, in not lose. We are rule. Le représentant mâle, it's a child. C'est un enfant. Second planter, it's not a girl. C'est pas une fille. La femme propriétaire, Ival MacCab, le peintre mystique. La porte s'ouvre de l'extérieur. Bruit de sac poubelle surfer mort. Fin du film. C'est un programme arté. Alors, je tiens à préciser parce que euh, comme c'est Pierre Méreschkowski nous a fait une interprétation polyglotte. Et effectivement, à un moment, il y a un, un générique. Où on a le responsable d'Arte effectivement, ça se prête tout à fait euh, à une mise en image pour la, la chaîne qui se, européenne euh, Arte. Voilà. Donc, je tenais à le signaler et puis ben, je, je veux te remercier aussi euh, d'être passé. On, Merci a, a, on a actuellement en post-production un, un film court de Pierre euh, Méreschkowski. Euh, il devrait sortir dans, dans, les, dans les jours qui viennent et bien sûr il sera diffusé à la fois sur la page Radar euh, Youtube et sur la page Radar de Facebook et par qui le voudra où il le voudra, étant donné que par rapport aux droits d'auteur, eh ben, on a exactement la même politique nous l'essentiel étant de faire des films et non pas de faire de l'argent, voilà et à partir de là, c'est pour ça que la production, j'ai parlé de la production de Pierre Mérachkowski, c'est à dire que Pierre écrit, réalise, il fait beaucoup de choses mais il le fait hors des circuits du commerce et le commerce vient, oui si c'est vrai, le, le, le commerce il vient euh, en fin de compte, euh, c'est un petit peu comme le népotisme et la plutocratie, c'est à dire que si on veut faire de l'argent on va être obligé d'adapter son discours parce que c'est ça le commerce, si tu lui écris des choses intelligentes mais tu sais que tu vas vendre 10 exemplaires, et que tu les vends à prix coûtant eh bien tu vas avoir le plaisir d'avoir écrit quelque chose d'intelligent, mais ce ne sera pas diffusé. Alors que si tu écris euh, des choses qui sont dans l'air du temps, euh, qui peuvent parfois être stupides et surtout, pire, dangereuses, parce que quand c'est inutile, moi, je dirais, ça, ça a le plaisir d'être inutile, mais quand c'est nuisible, c'est grave. Et actuellement, justement, on a tendance à nous faire croire qu'il y a des choses inutiles, alors que ces choses ne sont pas inutiles, ces choses sont nuisibles. Et c'est ce domaine-là, c'est pour ça que quand je réclame des démissions, ce n'est pas moi pour me présenter à un quelconque pouvoir délégué, parce que ce serait hypocrite de ma part, mais c'est que tout simplement... Le pouvoir en lui-même euh, est mauvais. C'est-à-dire qu'il qu soit délégué, coopté, euh, à partir du moment où, où, où on donne du pouvoir ou du crédit à une personne, eh c'est extrêmement mauvais. C'est pour ça que je parle de la bande Opticron et de ces criminels ministres millionnaires, parce que ça décrit vraiment la bande de voyous que sont ces gens-là, donc ça, je, ne, je ne vais pas le sacraliser. Voilà, des voyous, moi j'en connais dans ma banlieue, je suis né dans le 93, hein, donc je sais ce que sont les voyous, je connais leur dangerosité, et je crains beaucoup plus euh, les voyous euh, en costume trois pièces avec des cravates que, je dirais, les sympathiques voyous de ma banlieue qui euh, vont... Euh, Piller, piller des câbles, voler des voitures et en fin de compte ne sont là que pour essayer de flotter dans une, dans une misère sociale euh, que les industriels créent pour avoir une main d'oeuvre bon marché. Et donc aujourd'hui quand on voit Madame Pénicaud qui est, qui est une profiteuse, qui est quelqu'un qui fait est quelqu qui est, qui est, qui est partie de cette bande de voyous euh, si, si elle a euh, beaucoup d'argent cette femme c'est que tout simplement en tant que directeur des ressources humaines à l'intérieur d'entreprises elle a permis le licenciement de cadres sans se soucier du devenir scolaire des, famines, des familles ou même de savoir quel pourcentage de ces cadres euh, allait euh, choisir l'apoptose sociale et quand je dis l'apoptose sociale c'est ça l'apoptose c'est une mort cellulaire qui est voulue mais là ce que l'on veut dans cette société où les profiteurs estiment qu'ils doivent être les décideurs et eh bien on aimerait bien et on pousse des travailleurs, on pousse des étudiants vers le suicide. C'est pour ça que moi le geste de l'immolation de cet étudiant est extrêmement important et me fait réagir parce que j'ai deux fils qui sont jeunes, euh, je trouve que le suicide n'a jamais une seule raison, c'est toujours multifactoriel mais qu'actuellement effectivement au niveau social, les étudiants et plus généralement la jeunesse se trouvent placés euh, dans des impasses euh, qui ne sont pas uniquement euh, des, des impasses professionnelles, parce que ça on en aurait un petit peu rien à foutre, parce qu'on peut exercer des professions artistiques, moi ce que je fais n'a pas d'utilité en soi, euh, si ce n'est justement d'être le pain mais qui n'est pas le pain du corps voilà. il, y a, il y en a un qui disait un jour l'homme ne se nourrit pas que de pain non, le corps humain et, et le corps des êtres vivants biologiques ne se nourrit pas que de pain mais les êtres justement euh, sociaux comme les hommes parce que nous, nous sommes des grands singes des êtres sociaux, et eh bien on se nourrit de rapports sociaux et les sociétés qui viennent casser les rapports sociaux qui viennent casser la famille, euh, qui viennent casser les rapports humains, tout ça au nom de l'argent et du profit, et eh bien ce sont des sociétés extrêmement nuisibles et de type fasciste. Et c'est cette dictature en fin de compte actuelle qui est un, un mouvement mondialisé, on le voit bien. Euh, par exemple en Bolivie, euh, moi, je ne vais pas du tout défendre M. Evo Morales, parce que c'est un chef d'État et pour moi, il n'est pas pire ou meilleur que tous les autres chefs d'État. Par contre, on peut s'interroger sur le fait que la Bolivie recèle, euh, dans certaines régions où il y a des lacs euh, de Saumur, un tiers du lithium de la planète et que, effectivement, de grandes transnationales, pour ne pas les citer, Tesla, qui fabrique des voitures électriques, ont intérêt à avoir à plus faible coût cette ressource. Et donc on voit que nos territoires et les populations eh bien, sont traités comme, comme des ressources. Voilà. Et donc on, on retombe sur Madame Pénicaud. Non, les êtres vivants et les territoires ne doivent pas être traités comme des ressources. Mais par contre, on constate que les organisations nationales et internationales dans leur discours, te disent que tu es une ressource. Et ce marché de l'emploi, c'est un marché aux esclaves, euh, ni plus ni moins. C'est pour ça que oui, quand, dans les films de Pierre France, on euh, eh bien, on dit « nous voulons du chômage », eh bien oui, moi effectivement, je préfère être chômeur euh, dans le cadre d'une société euh, où la subordination salariale euh, va au-delà voilà. Euh, de, de la satisfaction de, de tes besoins et d'une vie digne, aujourd'hui, oui, effectivement, des gens travaillent et dorment dans leur voiture. Des gens travaillent et dorment dans des stations de métro. C'est-à-dire aujourd'hui le travail salarié ne permet plus à un travailleur euh, de pouvoir vivre dignement. Et c'est ça le fond du problème. Et moi, quand je, quand je suis outré et quand j'appelle à une démission immédiate, tous les gens qui osent dans les médias se présenter comme étant d'opposition c'est que tout simplement je sais que cette société n'est pas réformable et que de vouloir en participant à des élections et en étant candidat, continuer à faire croire aux gens qui perdent des yeux qui se font dévorer par des chiens qui ont leur, leur euh, fils étudiant qui s'immole par le feu continuer à leur faire croire que en manifestant ou en votant on va changer euh, fondamentalement les choses, eh bien non, c'est assez scandaleux, parce que, au delà de se foutre de l'orgueule, parce que bon, parfois, il y a des plaisanteries qui peuvent être drôles, mais, mais non, ce n'est pas drôle. Euh, une femme enceinte qui se fait dévorer par des chiens, ça ne fait pas du tout rigoler, ça, ça, ça donne envie de gerber, et aussi de voir des ministres qui, pour parler de, de cet étudiant qui s'est immolé par le feu, de dire que l'actuelle politique asociale euh, du gouvernement n'a pas sa part de responsabilité alors que dans son message même, euh, cet étudiant dénonce et appelle les gens à continuer à, à se révolter et à manifester et à faire changer les choses, et eh bien je trouve ça, oui, euh, réellement ignoble. Un, un, grand manque, un grand manque de respect. Et... La seule chose, la seule démarche à avoir, je pense, bah, c'est une démarche non violente, c'est une démarche artistique, c'est-à-dire c'est ne pas se laisser aller justement au désespoir, parce que le pouvoir, ces gens-là ne l'ont pas, actuellement tout est hors contrôle, les centrales nucléaires sont hors contrôle, euh, les, les aspects spéciaux, bah, ils commencent à être pour eux. Euh, l'EPR, on sait très bien qu'il y a de la ségrégation carbone, on attend qu'une chose, c'est qu'il charge l'EPR de Flamanville et qu'il explose rapidement. Voilà, c'est-à-dire que actuellement, euh, on a euh, des gens qui, qui à l'intérieur du système serrent les fesses et se disent pourvu que ça dure, pourvu que ça dure. Et moi je dis très clairement, comme l'ont déjà dit longtemps avant moi, euh, des, des gens euh, beaucoup plus euh, je dirais oui, beaucoup plus intelligents que, que moi euh, euh, non ça, ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer il suffit simplement de manipuler une règle de 3 pour savoir que 20% de l'humanité consommant 80% euh, des ressources de la planète ça ne peut pas durer ça ne peut pas durer, c'est impossible donc il va falloir vivre mieux en en produisant moins, donc le travail. Là, pour moi, le travail n'est pas une valeur. Pour moi, le travail c'est une obligation. Donc, je ne vais pas faire de publicité pour le travail. Moi, je dis le travail, il faut le partager entre gens qui ont la capacité physique et ou intellectuelle de l'exécuter. Il faut le partager et faire en sorte de, les, de le réduire à la portion congrue. C'est-à-dire que moins on travaille d'heures par jour, mieux c'est. Mais surtout, il faut interdire le surtravail. C'est-à-dire le surtravail, c'est quoi? C'est tu génères du capital et donc tu donnes du pouvoir à celui qui détient ce capital de t'asservir et de te dire bah tiens mon gars tu vas travailler jusqu'à 65 ans et 12 heures par jour voilà et puis si possible le dimanche donc ces évolutions qu'on a vues qui se sont faites c'est à dire que arrêtons de, de dire Macron Macron Macron Macron il est rien il n'est pas plus que n'était Hollande et pas plus que n'était Sarkozy non c'est quelqu'un qui correspond à un système qui est bien enclenché dedans, mais je m'en fous, ouais, il, fait, il fait sa vie, je suis très content de ne pas être à sa place, parce que, euh, voilà, là il est dans une impasse, il est dans une impasse. Maintenant, je m'en fous qu'il soit lui dans une impasse. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que je me dis, voilà, est-ce que, est que mes enfants vont pouvoir se promener dans la campagne sans se faire tirer dessus ou sans se faire bouffer par des chiens voilà. Est-ce que, est que les étudiants vont, vont avoir une bourse qui leur permette de vivre dignement ça, c est, c est, ce sont les vraies questions. Voilà. Et aujourd'hui, tourner le dos aux vraies questions, tourner le dos au fait que tous les jours, 100 000 personnes meurent de, de faim sur Terre, eh bien, c'est tourner le dos à la réalité. C'est un déni de réalité. Et ces gens-là, ce sont des nihilistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui revendiquent, eh bien, ce sont des gens qui sont pleins d'espoir. Moi, ce, ce monsieur, ce Manu, je ne le connais pas, mais j'ai de la sympathie pour lui parce que les quelques secondes de la vidéo avant, qu soit, avant que son oeil soit crevé par quelqu'un qui lui tire au visage sciemment, c'est-à-dire que euh, si euh, cette grenade lacrymogène lui arrive dans l'œil, euh, on voit bien que ce n'est pas un tir en cloche. Elle, elle arrive en plein, c'est un tir droit. Non, parce Donc, que normalement c'est ça, hein, c'est en cloche. Normalement, mais il n'y a pas de normalement. Normalement on ne doit pas utiliser de gaz. Que, normalement le, le... il faut interdire toutes les armes de jet il faut, il faut interdire définitivement euh, la chasse à cour voilà ce qui est normal Voilà ce qui est normal. parce que c'est quoi normalement normalement ben, c'est faire en sorte de prendre soin de la santé et de la vie des citoyens et aujourd'hui on fait tout l'inverse quand on voit ce qui s'est passé avec Lubrizol l'amiante qui, qui dans, dans les jardins des gens dans les espaces publics suite à l'incendie quand on voit ce qui s'est passé par rapport à l'incendie de la SIAP à Hachère quand on voit ce qui s'est passé euh, par rapport à Notre-Dame de Paris, euh, où ont été relâchés en une journée plus de plomb que toutes les activités industrielles françaises en une année, quatre fois plus, quatre fois plus, et eh bien, et qu'on a un préfet, le préfet de police de Paris, l'allemand, voilà, c'est comme ça, hein. c'est pas moi qui, qui, qui ai choisi son patronyme, euh, qui se permet. Euh, à une femme gilet jaune de dire nous ne sommes pas dans le même camp mais il me semble quand même que dans la constitution on n'a pas le droit de faire de discrimination en fonction des opinions de la race ou de l'origine d'une personne et là parce que cette femme est gilet jaune ce monsieur qui est élu de rien du tout qui est nommé par le gouvernement il lui dit nous ne sommes pas dans le même camp mais les camps c'est quoi moi je connais les camps de la mort je connais les camps de travail obligatoire qu'est-ce qui nous, prépa... qu qu nous prépare ce type moi, je dis, il faut le virer. C'est inacceptable qu'un type qui est responsable de la préfecture de police se permette de dire à une citoyenne euh, « Nous ne sommes pas dans le même camp. »« Mais si, madame, vous êtes française. » Et malheureusement, ce type-là est français et il a été nommé préfet de police de Paris. Et la responsabilité était acquise. Au petit cron, au petit cron, et à sa bande de voyous, de ministres millionnaires. Voilà, et voilà les choses bien dites. Et quand on voit Jean-Luc Mélenchon baisser sa culotte devant Emmanuel Macron à Marseille, après avoir dit qui n'avait qui avait pas plus xénophobe qu'Emmanuel Macron, et faire « Oh, oh, oh je jamais dit ça, je jamais dit ça !» Mais vous voyez la grosse salope qu'est qu ce type Mais je le dis carrément, ce type-là est une grosse salope, c'est un apparatchik, c'est une, une sous-merde. Récemment, il s'est permis en Syrie de dire qu'il fallait s'allier avec les troupes de Bachar el-Assad. Comment est-ce qu'on peut accepter ça Mais Mélenchon, il est de gauche, mais si Mélenchon est de gauche, moi je suis né au nazi Donc il faut parler clairement. Tu me démissionnes Mélenchon, tu démissionnes Ruffin. Tu vois euh, « Corbière, tu démissionnes, vous démissionnez tous !» Parce que sinon, arrêtez de dire que vous êtes d'opposition. Je ne veux plus vous entendre. Je ne veux plus vous entendre. Soyons très clairs. C'est fini. Je ne supporterai plus ces gens-là. Et pareil pour Marine Le Pen. Et pareil pour tous les gens du Rassemblement National. C'est-à-dire les partis nationalistes, les partis qui se disent d'opposition, mais qui restent les fesses au chaud au Sénat, euh, à l'Assemblée Nationale, eh bien c'est inacceptable. Aujourd'hui avec ce qui s'est passé, avec cette femme bouffée par les chiens, avec, avec ce type qui discute avec d'autres militants dans une manifestation déclarée et qui se prend un tir tendu en plein dans l'œil et qui perd son oeil, c'est inacceptable. Aujourd'hui il y a quoi Il y a des cerfs, il y a des gens qu'on peut tuer, qu'on peut massacrer Non, il y a des citoyens, on est en République et ça, putain de République en marche c'est une dictature. Ce type là, il n'est pas président de la République, il est chef de l'État, comme l'était Pétain au moment de l'occupation. Donc il faut vie, dire les choses comme elles sont. Oui, oui République, dictature, si tu veux. Et bien, c'est eh ce Parce que, que tu dis. Dit dit. un coup, et république, et un, le, la je, fois la je, en dictature. Je, je vais t'expliquer. Pierre Dac, qui était parti à Londres, euh, qui avait rejoint le général de Gaulle à Londres, pour continuer à, à faire de la radio et à et, et essayer de garder sa bonne humeur dans, dans, dans un moment qui était quand même un petit peu plus pénible qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il disait Il disait, Il disait ben, la démocratie, c'est cause toujours, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Eh bien. Quand j'ai repris les propos de ce militaire qui se permet de dire à un architecte de, de, de fermer sa gueule, c'est complètement inacceptable, c'est totalement inacceptable. Mais il faut bien voir que le chef d'état-major choisi par Emmanuel Macron, c'est ce genre de voyou. C'est ce genre de voyou. Et quand il y a Donald aux États-Unis qui se permet d'auto-amnistier deux militaires euh, américains qui sont poursuivis pour crimes de guerre. Genre déjà, moi, ça me fait rire, crime de guerre. La guerre, c'est un crime. Voilà. La guerre est un crime. Toutes les guerres sont des crimes. Il n'y a pas des, jo des jolies guerres. Et c'est pour ça, quand Mélenchon appelle euh, à rejoindre les, les, les, les, les troupes d'Assad et à aider le régime de Bachar el-Assad, el je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on euh, ne lui ait pas dit dégage. Mais franchement, dégage. Tais-toi. On ne veut plus te voir. Moi, je veux plus te voir. Il me débecte. Il me débecte. Voilà. Ruffin, il est stupide. Donc, à la limite, je le supporte. Petit peu. Mais Mélenchon, il est pas stupide. Mélenchon, lui, il était le plus jeune député socialiste dans les Sommes grâce à la famille Dassault, n'oublions pas. Hein Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait là tous les jeudis hein Tous les jeudis, eh bien, on défend des gens contre une dictature qui a été mise en place par l'Occident. De la même manière, eh bien, Olivier Dassault, il fait des super belles affaires avec l'Égypte, avec Al-Sisi. Eh bien, c'est Mohamed, ben... Mohamed Ben Salman qui a financé le coup d'état euh, Sisi en Égypte. Tu te rends compte est, Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on rétablisse des pratiques féodales comme la chasse à cour euh, dans l'espace public en France C'est que tout simplement, bah, ces gens-là, ils fréquentent euh, des, des féodaux qui estiment qu'ils ont droit de vie ou de mort sur les populations. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'en France, ces gens-là qui s'estiment décideurs ont le droit de vie et de mort sur nous. Ben moi, je le dis très clairement au préfet de police de Paris, M. Lallemand, qui est une crapule criminelle, qu'il n'a pas le droit de vie et de mort sur qui que ce soit euh, à Paris et dans sa région. Voilà. Et soyons très clairs. Et ce gouvernement de voyous, eh bien, il vit ses derniers instants. Et j'espère bien que début 2020, eh bien, on en parlera au passé. Aujourd'hui, on peut créer une démocratie directe. Et cette démocratie directe, elle est obligatoirement locale. Et elle se structure à partir de la base. Ce ne sont plus des ordres qui viennent du haut d'une pyramide, elle se structure de la base. C'est-à-dire que les outils informatiques qu'on est en train de mettre en place pour nous ficher, pour transformer le monde en ce qu'ils appellent un nouvel ordre mondial, mais qui n'est qu'en fin de compte qu'un grand camp d'internement et un grand camp de travail, eh bien aujourd'hui, avec ces mêmes moyens mis au service du peuple, eh bien chaque résident pourra proposer ces législations, les voter, voter les budgets, voter les appels d'offres. Là, quand on a la tour triangle qui se construit à Paris, alors que c'est un projet totalement anti-écologique, eh bien, si on faisait une votation des riverains, eh bien, on s'apercevrait que 80% d'entre eux diraient aux promoteurs, eh bien, vos centaines de tonnes de béton, vous allez vous les mettre dans le sphincter, et vous allez aller jouer ailleurs Voilà, et donc c'est ça la démocratie directe. Et il faut bien voir, on y est, on est à deux doigts. Mais les, les nations et les transnationales ont décidé de démarrer une guerre mondiale. C'est ce qu'ils ont fait à chaque fois. À la fin des années 30, début des années 40, ils perdaient la main. Quand on regarde à Vienne, il y avait une explosion au niveau artistique. L'humanité commençait à... Tu vois, les peuples se rapprochaient, ça bouillonnait de partout. Euh, ça devenait plus tenable pour ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Eh bien, ils ont déclenché une guerre mondiale. C'était la même chose en, 19, en 1914. Le, ça bouillonnait partout. Regardez, c'est pas pour rien quand même qu'il y a eu, il y a eu euh, les mouvements révolutionnaires euh, euh, en rue, dans la rue de Cisarice. Le Tsar est tombé et tout ça. Et tout ça était là en fermant. Eh bien, et ça, ça a fait peur. Ça a fait peur. Et donc, une guerre. Une guerre. Voilà. La guerre euh, euh, est la solution euh, euh, des nations euh, euh, et des transnationales. Euh, Toujours. Euh, euh, Regardez bien qui a financé euh, Monsieur Adolf Hitler hein, qu'on diabolise aujourd'hui alors qu'on passe des films tanquis. Le distributeur est américain et à la fin du film, c'est à la gloire de, de, de Joseph Staline. Mais comment est-ce qu'on peut oser même distribuer ça en France Je trouve ça honteux. Donc, Je vais vous dire... À jeudi dans 15 jours, mais il faut vraiment que vous fassiez attention à vos yeux. N'allez plus, ça sert à rien d'aller vous faire mutiler pour qu'après il y ait des types comme Mélenchon qui passent dans les médias de merde de masse pour dire eh, eh, Moi je vais devenir calife et tout va être meilleur. Non, non. N'allez plus dans la rue, n'allez plus voter. Boycottons ces, ces, ces municipales 2020 et exigeons de tous les élus qui se prétendent d'opposition qu'ils démissionnent parce qu'en 15 jours, l'affaire est réglée. C'est-à-dire ça créera euh, un, un vide. Euh, au niveau, euh, tout simplement, bah oui, le Conseil des et le Conseil constitutionnel, ils l'auront dans le... <rire> parce que moi, j'estime qu'il faut un Conseil démocratique. Voilà. Tu veux le faire à ou quoi Je veux le faire à la démocratie, parce que, en fin de compte, qu'est-ce que c'est qu'un anarchiste Un anarchiste, c'est quelqu'un qui veut la démocratie, le pouvoir du peuple. Voilà. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Salut à tous. Salut à toutes. Moi, je voudrais rajouter un truc. Eh bien, donne-moi l'engin. Euh, donne par rapport à tout ce que tu viens de décrire, moi, je, je pense que la menace la plus puissante et la plus dangereuse pour nous, c'est celle qu'on vit actuellement avec l'intelligence artificielle. Pourquoi je dis ça Parce que l'intelligence artificielle, elle permet quoi Elle permet de savoir ce que tu penses. Donc, avec nos engins, on permet aussi à ceux qui nous pilotent de savoir ce que tu penses. Voilà ce que je voulais dire. Eh bien, c'est bien. Je te remercie. Et donc, j'appuie sur terminer. Oui. Après, attention. Ah, mon, mon, mon doigt ne, ne, ne marche pas.